Bonjour et bienvenue sur cette présentation concernant la programmation BASH. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser la substitution de processus. Alors, les objectifs de cette vidéo vont être de savoir répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que la substitution de processus et comment on l'utilise Comment utiliser la substitution de processus à la place des tubes alors, qu'est-ce que la substitution de processus et comment l'utiliser Alors, la substitution de processus est un mécanisme d'expansion qui permet d'exécuter une commande et de rendre accessible son résultat sous la forme d'un fichier volatile. Alors, ce fichier pourra alors être passé en argument d'une commande qui attend un fichier. Alors, la syntaxe de la substitution de processus est inférieure, euh, parenthèse ouvrante, ma commande et parenthèse fermante. Alors, prenons quelques exemples simples. Donc, Tout d'abord, un premier exemple. Dans cet exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le nom du fichier temporaire contenant le résultat de la commande wc-l. Alors, tout d'abord, on va utiliser echo pour afficher sur un terminal. On va utiliser la syntaxe, justement, de substitution de processus avec le inférieur et la parenthèse ouvrante. Là, à ce moment-là, je saisis ma commande wc-l etc slash fstab donc pour compter le nombre de lignes dans le fichier etc fstab. Voilà, et donc quand je fais ça, je sais que là, finalement, donc quand j'ai exécuté ce, cette commande-là, réellement le résultat de cette commande a été stocké dans un fichier qui est à ce niveau-là, slash dev, slash fd, slash 63. Voilà. Alors prenons un deuxième exemple. Donc dans ce deuxième exemple, à l'aide de la commande diff, on va lister les processus à deux secondes d'intervalle. Donc c'est intéressant, voilà, par exemple, je vais faire diff ps-eo commande, grep-vps donc là ce que je fais c'est que je liste les différents processus donc les noms des processus qui sont en cours voilà et je filtre en gros les euh, j'enlève la, la, la commande ps voilà donc c'est ce que je fais et donc ça c'est mon premier fichier et là donc je vais réécrire précisément la même commande sauf que là je vais faire attendre deux secondes voilà hop et je refais ça donc je réexécute la commande voilà, donc là, qu qu'est-ce qu que je vais faire en fait à la commande div, Je lui dis mon premier fichier qui réellement va correspondre à la liste des différents processus à l'instant T où je vais appuyer sur entrée. Donc tu me compares déjà ce premier fichier, donc ce premier résultat de cette commande, avec ce deuxième fichier volatile qui en fait est quoi Et ni plus ni moins que la liste des fichiers également, de, la liste pardon, des processus au bout de deux secondes que j'ai appuyé sur la touche entrée. Donc là, on va attendre deux secondes et là ici, effectivement, on a la différence de processus donc, entre les deux. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pouvoir utiliser plusieurs substitutions de processus au sein d'une commande. Par exemple, donc une substitution par argument. Et dans ce cas, les commandes vont s'exécuter en parallèle. Et c'est très appréciable pour des questions de performance. Alors, ce fichier, donc le fichier volatile, ne sera accessible que pour la commande qui va l'utiliser en tant qu'argument et pas en dehors. Donc, prenons quelques exemples pour illustrer ça. Alors, un premier exemple. Donc, ce premier exemple va afficher le fichier temporaire contenant le résultat de la commande wc lfstable. Voilà. Donc souvenez-vous, tout à l'heure on a utilisé Echo, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 4 voilà. Et quand on fait 4, effectivement, on voit bien le résultat de la commande wc-l/slash etc fstable qui renvoie le nombre de lignes qu'il y a dans le fichier etc fstable. Et là pour le coup donc on s'aperçoit bien que quand la substitution du processus est directement utilisée en lieu et place d'un argument qui attend un fichier, donc ça marche bien. Voilà. Donc prenons un deuxième exemple. Donc, où on va finalement découper l'exemple précédent en deux étapes. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va stocker dans une variable le chemin du fichier lié à la substitution de processus. Donc souvenez-vous, hein, ce chemin c'est celui-ci. Donc là en l'occurrence pour nous ce sera celui-ci. Donc ce chemin-là, on va le stocker dans une variable. Et puis après, on va passer ce chemin-là directement à la commande 4. Et on va voir ce qui se passe. Donc dans un premier temps, donc, comme on disait, on va créer, on va initialiser la variable A avec le résultat donc, de la commande wc -l FSTab, voilà. Ok, donc si maintenant je fais écho $A, j'ai bien effectivement un fichier, donc un nom de fichier. Et maintenant, j'ai jusqu'à faire 4 $A. Et là, qu'est-ce qui se passe Il me dit qu'il ne me trouve pas, effectivement, le fichier slash dev, slash fd, slash 63, c'est-à-dire que ce fichier n'est plus utilisable en dehors du contexte où il a été créé. Donc là, on voit qu'on a séparé finalement cette substitution de commande en deux étapes, et donc dès la deuxième ligne, ce fichier, en fait, si on souhaitait lire à l'intérieur, avant on ne le voyait plus. Voilà. Alors, comment utiliser la substitution de processus à la place des tubes Alors, l'usage de la substitution de processus peut se faire en lieu et place de celui d'un tube. Alors, certains disent même, justement, que la substitution de processus serait plus performante que l'usage d'études, ce qui reste encore à démontrer pour moi. Alors, Prenons un exemple avec et sans tube. Alors, dans cet exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le contenu du répertoire slash TMP, que l'on va trier sur l'occurrence codeur par exemple, en utilisant une première méthode avec un pipe, et une seconde avec la substitution de processus, pour voir un peu dans les écritures ce qui va différer. Alors Prenons la première méthode avec le pipe, donc là par exemple on va faire ls l pipe grep coder voilà, et là, en l'occurrence, j'ai ma liste de processus, justement, avec codeur. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, finalement, la même chose, sauf qu'on là, on va faire grep codeur, et on va utiliser la substitution de processus. Donc, ici, on a utilisé un pipe, voilà, donc, en gros, ls l pipe grep, mais grep peut également travailler avec un fichier. Et donc, quand on fait ça, on utilise la syntaxe de grep, qui, elle, utilise un fichier en deuxième argument. Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit que finalement, on a exactement le même résultat. Ça a marché de la même manière. Voilà, donc c'est terminé pour cette présentation. Retrouvez l'article complet de cette vidéo avec ces exemples et encore plus de contenu sur https://codeur-skills.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.